Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Unity. Aujourd'hui, nous allons apprendre à exporter un modèle au format OBJ à partir d'Unity. Pour ce faire, nous avons besoin de ce script que vous trouverez à cette adresse. Une fois le script importé dans votre projet, vous le retrouverez à partir de File, Export. Nous allons maintenant exporter le modèle que voici. Pour ce faire, nous allons d'abord créer une copie de l'objet. CTRL D. Une fois la copie effectuée, nous allons aller dans la partie animation et désactiver toutes les animations. Appliquer. Okay. Nous allons placer cet objet dans la scène, puis comme coordonnées mettre 0x, 0y et 0z. Là, nous sommes sûrs que le modèle se trouvera exactement dans ces, dans ces coordonnées de base. Puis, nous allons sélectionner le modèle à exporter. Et pour éviter tout souci d'export, nous allons retirer certains composants du personnage principal qui contient ce le mesh skin qui va empêcher une export correct du modèle. Pour ce faire, nous allons retirer ceci et lui assigner un nouveau mesh en Voilà. Mesh en un mesh filter. Et au mesh filter, nous allons venir chercher. celui-ci et comme matériel matériel celui-ci et nous retrouvons notre personnage mais sans certains composants qui empêcheraient un export correct du modèle. Une fois ce que cela est fait, sélectionnez tout le personnage, allez sur file export spécifier le document, le dossier dans lequel vous voulez exporter votre modèle. Donnez-lui un nom. Enregistrer. Et vous voyez le petit message de confirmation qui vous informe que votre Bien exporté sous ce dossier. Maintenant, nous allons aller dans un logiciel tel que, tel que Blender, une scène de base A ah, pour sélectionner tous les éléments de ma scène, supprimer, puis File import, obj, nous voyons le fichier que nous venons d'exporter, import, et nous avons le même modèle été euh, exporté d'Unity à Blender. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel et à bientôt pour une prochaine.